Voici Blockly, la création d'un profil. Alors bonjour, nous voici dans l'application Blockly. Euh, vous allez voir que l'application Blockly, je vais prendre le temps euh, de vous la faire découvrir en plusieurs capsules vidéo parce qu'elle est euh, vraiment complexe et qu'elle vaut la peine d'être découverte là, sur toutes ses facettes. Alors débutons avec l'entrée dans Blockly. Alors, dès votre ouverture, euh, les élèves autant que vous, vous allez voir la fenêtre de sélection du profil apparaître. Alors, la sélection du profil, en fait, c'est la création du profil va vous permettre d'enregistrer vos projets euh, blockly euh, de façon individuelle, mais également les progressions dans les défis. Alors, c'est intéressant de euh, de considérer le profil. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où vous, vous créez un profil, le profil est enregistré sur l'iPad comme tel. Donc, il va falloir prévoir une façon de s'organiser pour que l'élève reprenne toujours le même iPad d'une fois à l'autre pour travailler avec Blockly. Alors, pour la création des profils, là, vous voyez, j'en ai deux déjà d'existants. Pour en créer un nouveau, on va aller... Euh, Cliquez en haut à droite dans Gérer les profils. Et nous allons appuyer sur le plus pour en ajouter un nouveau. Alors, voya, voilà, petit aigle qui vient d'apparaître. Alors, maintenant, si je veux l'éditer, j'appuie sur le petit crayon. Alors, le nom du profil euh, dépend de vos critères à vous. Ça peut être le nom de l'élève, ça peut être un surnom, c'est ce que vous voulez. Alors, tu moi, je vais lui donner le nom de... Jacob. Et là, l'élève peut aller choisir sa couleur pour euh, représenter son profil. Et il peut même aller changer l'avatar pour euh, son profil. Alors, quand l'élève est satisfait de son profil, il appuie sur le petit crochet et voilà. Donc, disons également que vous êtes en fin d'année euh, et que vous voulez enlever des profils d'élèves en fin d'année ou euh, disons que des élèves qui quittent. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur la petite poubelle pour venir supprimer les profils. Euh, si jamais vous décidez de ne pas utiliser les profils, il y a la petite case en bas à décocher. Mais moi, personnellement, je vous la suggère fortement l'utilisation des profils. Donc, quand les profils sont, euh, sont édités correctement, vous pouvez retourner menu principal des profils en appuyant sur la petite flèche en haut à gauche et là vous pouvez sélectionner votre profil pour entrer dans Blocli. Alors voilà, nous sommes dans Blocli.